Chaud et fin, le cachemire. Réservé auparavant à une clientèle haut de gamme, le produit est devenu de plus en plus accessible. Des pulls à moins de 100 euros, avec une étiquette 100% cachemire. Alors comment les marques font-elles pour obtenir ces prix Est-ce vraiment gage de bonne qualité Dans les supermarchés, les grandes enseignes de mode le cachemire séduit de plus en plus les clients. Maintenant le cachemire c'est un peu moins cher qu'avant. Avant, Avant c'était vraiment un produit très très haut de gamme et maintenant dans des grandes surfaces parfois on trouve. On peut trouver pour 80 euros un pull très beau. Voilà. Des pulls entre 80 et 100 euros. Certains proviennent de ce fournisseur. Evelyne Spillet est l'une des principales importatrices pour les marques en France. En seulement 3 ans, ses commandes ont augmenté de 15 à 20%. Il y a des cachemires qu'on appelle double fil. C'est simplement deux fils qui sont torsadés ensemble. Et puis on peut monter jusqu'à 16 fils et avoir un cachemire beaucoup plus lourd, donc beaucoup plus cher. Car la qualité du fil, c'est ce qui fait qu'un pull sera plus ou moins cher. Un beau fil, c'est un fil qui est long, euh, entre 36 et 40 mm. C'est un fil qui est fin donc, et c'est un fil qui est bien blanc. Pour vendre du Cachemire à petit prix, Evelyne Spillet a construit ses propres usines à l'étranger. Son secret Mettre moins de fil, donc moins de matière. Les pulls 100% de Cachemire à 90 euros euh, sont des qualités qui sont différentes, souvent. Euh, la qualité du fil est différente, on n'a pas pris la meilleure qualité, on peut prendre la plus basse ou celle d'intermédiaire. La longueur du fil également, tout cela va jouer sur le, le, le prix du produit. D'où viennent ces pulls Sur les étiquettes, Presque partout du made in China. Car la Chine concentre 90% de la production mondiale en Mongolie intérieure. à plus de 4000 mètres d'altitude, dans le désert mongol, ces chèvres donnent les précieuses fibres. Des poils prélevés une seule fois par an. Chaque chèvre produit 100 grammes de cachemire. Pour un pull, il faut six chèvres. Du plus cher au moins cher, quasiment tous les cachemires Proviennent de cette région. Mais que valent réellement ces pulls à bas coût Nous en avons fait tester deux à ce spécialiste. Le premier, en gris à 89 euros. Le second en bleu, 160 euros, le double. Eh bien, la première chose que nous allons faire, on va les, les observer tout simplement. Visuellement, assez compliqué de faire une vraie différence. Il faut donc peser chaque pull. Là, Première surprise, le pull le moins cher pèse 217 grammes. Le plus cher, seulement 164 grammes. Nous sommes à plus de 50 grammes de différence entre les deux. Donc a priori, la qualité apparente du pull gris est bien meilleure que celui du pull violet. Les pulls sont ensuite découpés et placés dans cette machine pour tester leur résistance. Le pull le plus cher craque le premier. Alors entre le bleu et le gris, c'est le pull de gris qui est le plus résistant. La force qui est nécessaire pour casser l'échantillon est très supérieure. Donc ce pull aura une résistance à l'usage bien plus importante. Enfin, le dernier test, celui du boulochage. Cet appareil simule des frottements quotidiens sur le pull. Le résultat est sans appel. Là encore, le pull bleu le plus cher est celui qui bouloche le plus. Le prix élevé n'est donc pas forcément un gage de qualité. Il faut que le toucher soit, soit doux et chaud. Euh, la deuxième chose, il faut qu'il y ait un minimum de quantité de matière. Or, C'est difficile de peser le pull dans le magasin, mais un pull qui a de l'ordre de 250 grammes, donc qui tient bien, bien dans la main, qui a une bonne quantité de matière, c'est un, un gage de qualité. L'épaisseur de votre pull, le critère déterminant donc pour être sûr d'acheter le bon cachemire. Le cinéma maintenant.